Les yeux fixés sur l'objectif. Je regarde constamment mon objectif. Il y a des appels à gauche, à droite. Il y a des, des propositions à gauche, à droite. Non, non, non, non, non. J'ai mon objectif. Je vais terminer mes études. Il y a, il y a, il y a un camarade étudiant qui me dit oh, Moi, tu es belle, je t'aime, je vais t'épouser. Non, non, non, non, non. Moi, j'ai mon objectif. Il y a une jeune fille qui t'a Non, non, non, moi j'ai mon objectif. Je suis focus, concentré sur l'objectif. Je ne fais pas des choses au hasard. Je ne gaspille pas mon énergie. Je n'ai pas d'énergie à gaspiller. Je n'ai pas le temps à gaspiller. 4 heures devant la télé. La journée n'a que 24 heures. Tu prends déjà 4 Novelas. Et vous te que 2022 est des choses différentes. Tu vivras Novelas en 2020. Non, mais comment une année peut être différente si tu ne fais pas des choses différentes Ça, je vous l'ai déjà dit l'année passée. Pour qu'une année soit différente, tu dois faire des choses ça, ah, le prophète ne te dira pas. Le prophète voit seulement les robes blanches, il voit l'argent, il voit... C'est pourquoi je cours les yeux fixés. Oh, cette version, je l'ai faut, je, je vais trouver quelque part où je vais, je vais mettre là dans mon bureau, C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but c'est pourquoi je suis semblable à un boxeur qui ne frappe pas au hasard lorsqu'on donne un coup et que le coup n'atteint pas l'objectif ça fatigue j'ai donné cet exemple c'était ici je, je ne sais plus quel message dit, quand, quand on était euh, des enfants là et qu'on jouait il y a des de frères qui ont joué au football quand ils étaient enfants il y a des frères qui jouaient Zambou. Aujourd'hui avec le français On a embelli les choses, on appelle ça Retourner acrobatique Nous on appelle ça chimique <rire> Est-ce qu'il y a les gens qui se retrouvent Bon, je vais parler à ces termes-là Parce que retourner acrobatique Ça fait trop académique Lorsque Le ballon vient Nous à l'époque c'était même pas le ballon La balle rouge là, on emballe des sachet On met le, euh, On a joué la balle surtout lorsque le but le, le, le ballon entre dans le poteau tu n'as pas de douleur rien pourquoi parce que tu as atteint l'objectif lorsqu'on atteint l'objectif cela élimine la douleur ma prière est que tu atteignes ton objectif lorsque tu vas atteindre l'objectif tu vas oublier les souffrances que tu as connues pour atteindre l'objectif ah, yes Lorsque tu atteins les objectifs, tu oublies qu'on a la Lorsque tu atteins les objectifs, tu oublies. Tu oublies que tu étais derrière le camion pour aller jusqu'à Matamengi, aller chercher je ne sais quoi, et venir vendre. Lorsque tu atteins l'objectif, tu oublies. Tu n'as pas de douleur parce que la joie de la réussite est au dessus de la douleur. Yes, way. yes, yes, Seigneur, je veux atteindre. Je veux atteindre mon objectif. Je veux atteindre mon objectif. Ma prière est que tu atteignes l'objectif. Que tu ne frappes pas comme battant l'air. Que tu ne frappes pas au hasard. Que tu ne fasses pas au hasard. Lorsque tu réussiras, tu oublieras la souffrance. La réussite te fait oublier la douleur. Joseph, lorsqu'il a eu ses enfants en Égypte, quand il présente les enfants à son père, il lui dit, celui-ci, je l'ai appelé le Seigneur, m'a fait oublier la souffrance de mon père. Que le Seigneur te fasse oublier la souffrance. Or, ce qui te fera oublier la souffrance, ça sera, ça sera seulement la réussite. Celui qui a échoué, Regrette les douleurs qu'il a connues pour ne rien recevoir. Mais celui qui a réussi ne tient plus compte des douleurs qu'il a connues. Il regarde la réussite. Il regarde la réussite. Ma prière est que Dieu te fasse oublier. Ma prière est que Dieu te fasse oublier. Que Dieu te fasse oublier. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi je ne veux pas frapper comme battant l'air, je ne veux pas frapper au hasard, je ne veux pas frapper au hasard, Seigneur je veux... Frappe chirurgicale, calculez, Perabagoye, calculez mes coups. Je veux réussir, Seigneur. Je désire réussir, Jésus. Je désire réussir, Seigneur. Focaliser sur l'objectif. Focaliser sur l'objectif. Focaliser sur l'objectif. Focaliser sur l'objectif. Focaliser sur l'objectif. Mon objectif, mon objectif, c'est réussir. Mon objectif, c'est aller au ciel. Mon objectif, c'est faire ce que. Que les distractions soient loin de toi, que les distractions soient loin de toi. Je veux prendre le temps de me concentrer sur mes objectifs, prendre le temps de me concentrer sur mes objectifs, prendre le temps de me concentrer sur mes objectifs, prendre le temps de me concentrer sur mes objectifs. Seigneur, je ne veux pas frappé comme bâton l'air non, je veux adopter une discipline conséquente aux objectifs que je me suis fixé, dis-moi ce que tu fais, dis-moi ce que tu fais, je te dirai si tu atteindras tes objectifs ne me parle au Seigneur dis-lui que rien ne te détourne de tes objectifs dis-lui Seigneur je veux saisir par la foi ce que tu me promets que tes promesses ne me passent pas au-dessus que tes promesses ne me passent pas au-dessous Que tes promesses ne me passent pas au-dessous Que tes promesses Seigneur Ne me passent pas au-dessous